Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Pour cette nouvelle année, on vous a prévu beaucoup de belles choses sur la chaîne et pour bien démarrer l'année, on inaugure un nouveau format baptisé « "expérience". Nous réalisons une expérience, qu'elle se en lien avec les nouvelles technologies ou le numérique. Et bien sûr, nous donnons un retour de cette expérience. Trêve de bavardage, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit ici de parler des produits Apple. Durant l'année 2021, je les ai utilisés au quotidien que des produits Apple. MacBook, iPhone, iPad, Airpods, tous les produits y sont passés. Je les ai utilisés tous les jours dans le cadre de mon travail, mais aussi dans le cadre de ma vie privé pour le sport, pour le divertissement, pour mes loisirs, enfin, bref un petit peu pour tout. Alors vivre à 100% avec des produits Apple, qu'est-ce que ça fait Est-ce que l'expérience est aussi géniale que le disent les fans Est-ce que l'écosystème est vraiment si bien conçu J'essaie de répondre à toutes ces questions, allez c'est parti Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que tous les produits utilisés pour cette expérience ont été prêtés par la marque, sauf les Airpods Pro et l'Apple TV 4K qui m'appartiennent. Cette précision est importante parce que s'équiper chez Apple, ça coûte cher, non ce n'est pas une légende. Alors, on fait les comptes de tout le setup que j'ai utilisé pendant un an. On commence par un MacBook Pro 16 à la fiche technique musclée qui m'avait coûté 3500 euros. Il a été remplacé cette année par un MacBook 14 pouces avec une puce M1 Pro, budget environ 3000 euros. Il y a un iPad Pro de 12,9 pouces de deuxième génération avec Smart Cover et Apple Pencil de deuxième génération. Budget d'un nouvel iPad Pro M1 avec ses accessoires, 1500 euros. Un iPhone 12 Pro 256Go remplacé en septembre 2021 par un iPhone 13 Pro 256Go, budget 1160€. 360€. Un iPad mini 6 sorti fin 2021 avec un Apple Pencil de deuxième génération, budget sans le Pencil, 560 euros. Une Apple Watch Series 6 remplacée par une Series 7 fin 2021, GPS plus cellulaire, 530 euros. Des Airpods Pro, budget 280 euros. Un Airpods Max, budget 630 euros. Une Apple TV 4K, 32 Go budget 200 euros. Deux HomePod mini, 200 euros. Un abonnement familial à Apple One incluant Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness, Apple Arcade et du stockage sur iCloud, budget 30 euros par mois, soit 360 euros par an montant total de cette petite facture, 8000 euros. Ça pique un peu. Hein. Alors oui, il est possible de choisir des produits plus abordables, mais je voulais vivre la meilleure expérience possible pour un retour plus juste. Donc pour vous raconter mon expérience, eh ben quoi de mieux que de vous raconter mes journées Il y a en fait deux journées types La journée de travail au bureau, la journée de travail en déplacement et puis je ferai quand même un petit laïus sur la journée de divertissement à la maison, les loisirs, la vie privée, etc. etc. Je précise que je n'utilise pas les mêmes produits selon le type de journée, ma routine est différente. Je suis donc aussi conscient que mon témoignage est bien particulier puisque j'exerce une profession où je suis assez libre dans mes actions du quotidien donc mon expérience est personnelle et c'est pour ça que ce retour est à prendre pour ce qu'il est et on commence par l'expérience au bureau chaque matin l'alarme de mon iPhone me réveille à 6h30 j'enfile mon Apple Watch je pars pour une session de running une trentaine de minutes environ pas tous les matins hein, on va pas se mentir j'ai aussi la flemme hein. je n'emporte pas d'iPhone avec moi mon Apple Watch embarquant une connexion LTE alors ça coûte 5 euros par mois quand même sur le forfait durant ma session de sport j'ai aussi des AirPods Pro qui vont me permettre d'écouter la musique ou des podcasts pendant ma course enfin, Retour, je suis un cours de sport sur Apple Fitness Plus, sur mon Apple TV, avec l'Apple Watch qui enregistre mes performances. Si je ne le fais pas au retour du running, je le fais le soir. Ensuite, je consulte les journaux sur l'application caféine depuis mon iPad mini en prenant mon petit déjeuner. Selon moi, l'iPad mini, c'est quand même le meilleur format pour ce genre d'utilisation. Ensuite, j'effectue ma veille pour Presse Citron pour distribuer les articles aux différents rédacteurs et pour savoir ce que je vais traiter moi comme information dans la journée. Une petite douche et c'est parti. Mon bureau est situé à 10 mètres puisque je suis en télétravail avec Presse Citron majoritairement. C'est un confort que j'ai dans cette profession, donc je n'ai pas besoin forcément d'aller au bureau de prendre les transports tous les jours je peux travailler de la maison donc ça fait gagner du temps donc c'est pour ça que je me suis créé un setup complet à la maison aux petits oignons avec que des produits apple et donc ben, c'est quand même plutôt sympa au quotidien. J'ai donc équipé mon bureau d'un MacBook Pro 14 pouces M1 Pro là à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est relié à un moniteur IYAMA de 27 pouces accroché sur un bras articulé, un Magic Keyboard une Magic Mouse pour manipuler tout ça. Je peux aussi positionner discrètement voire le glisser sous le bureau pour gagner un petit peu d'espace. Mon iPad Pro lui est juste à côté du moniteur, il est positionné en mode portrait il me sert de troisième interface pour consulter les réseaux sociaux ou étudier les sources relire mes notes, en gros tout ce qui est nécessaire à la rédaction d'un article. L'iPad mini lui il est positionné sous le moniteur et me sert principalement à gérer la musique qui tourne en boucle durant ma journée de travail. Lorsque j'effectue des tâches un peu plus anodines qui ne nécessitent pas de concentration, je mets la musique sur les Pod mini, un à gauche, un à droite du bureau pour une diffusion en stéréo ou en spatial audio selon les titres diffusés sur Apple Music. Quand je dois me concentrer, eh bien là j'enfile un Airpods Max sur mes oreilles. Sans aucun doute l'un des meilleurs casques en matière de qualité audio qui est un petit peu lourd donc je l'emporterai pas forcément en déplacement mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bien évidemment, mon iPhone 13 Pro n'est jamais très loin, toujours posé sur son chargeur MagSafe. Alors qu'est-ce que j'aime dans les journées au bureau avec les produits Apple Bien, tout au long de la journée, j'effectue à peu près toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement d'un média avec un matériel optimisé. Et la grande force des machines Apple, c'est leur interconnexion. Je peux par exemple copier un texte depuis l'iPad et le coller directement sur le Mac comme s'il s'agissait de la même machine. Je peux partager des fichiers, des photos, des vidéos, etc. grâce à AirDrop, qui est sans doute l'outil que l'on regrette le plus en quittant la pomme. Le stockage des fichiers dans iCloud permet également de les retrouver sur tous les appareils à n'importe quel moment. Ça, c'est un vrai régal. J'effectue par exemple mes shooting photos de produits pour mes tests dans mon mini-studio, puis je les transfère directement dans l'iPad Pro. Là, j'effectue des retouches sur Lightroom. J'envoie les photos éditées avec AirDrop sur mon MacBook. Et là, je balance tout sur le site de Presse Citron. Parfait. Je souligne également que certains logiciels qui sont disponibles sur Mac et que j'utilise quotidiennement ne sont pas disponibles sur d'autres ordinateurs. Je pense par exemple à Ulysse qui a une application d'écriture. Je l'ai sur le Mac, sur l'iPhone, sur l'iPad et je retrouve mes contenus sur toutes les machines. Ça me permet d'optimiser le texte pour le web, de diffuser directement sur des plateformes comme WordPress, comme Medium. Le tout est bien synchronisé sur l'ensemble des machines et ça fait un sacré gain de temps dans l'utilisation quotidienne. Enfin clairement, moi je dois bien l'admettre, je ne me vois vraiment plus utiliser d'autres machines que celles d'Apple dans mon bureau, même si d'autres constructeurs font de belles choses. Je pense par exemple à Dell avec ses XPS 13, etc. La puissance de l'écosystème est indéniable, c'est le gros point fort d'Apple. et Je ne mentionne même pas la puissance hallucinante des derniers MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max. Grâce à ça, je peux effectuer des montages en 4K de manière ultra rapide et avec un export vraiment, vraiment très, très rapide. Voilà pour les journées au bureau. On va parler maintenant des journées en déplacement. Alors, mon métier implique forcément de nombreux déplacements et malgré un contexte sanitaire difficile, j'étais souvent amené à rencontrer des marques, organiser des interviews ou tout simplement me rendre à la rédaction pour travailler en direct avec les équipes. Lors de mes déplacements, mon setup varie selon la journée qui m'attend. Donc ça fait un petit peu une deuxième division de la division. Si je dois tourner et monter des vidéos, j'embarque directement avec moi le MacBook Pro 14. Si ma journée est principalement consacrée à l'écriture, à des réunions, ou à des interviews, alors là je transporte l'iPad Pro qui est bien plus léger, bien plus adapté au travail en mobilité et surtout on peut aujourd'hui créer du contenu depuis un iPad Pro sans aucun problème. Pour accompagner ces machines, j'embarque systématiquement l'iPad Mini qui remplace finalement mon iPhone en appareil de consultation. L'iPhone 13 Pro me permet finalement de passer mes appels, de payer chez les commerçants, de présenter mes titres de transport ou de prendre des photos et filmer. En réalité, mon iPhone 13 Pro est un outil de consultation. Lorsque je suis en mouvement au bureau ou à la maison, l'iPad mini lui a volé la vedette. En déplacement pour la musique, j'emporte plutôt des AirPods Pro, une préférence tout à fait personnel, n'aime pas me trimballer un casque en déplacement, un truc énorme qui prend de la place dans le sac, encore moins le AirPods Max qui est bien trop lourd en mobilité qui tire sur les cervicales et surtout la qualité de son et de, isolation de bruit des AirPods Pro est telle que je ne ressens vraiment pas le besoin d'embarquer un casque avec moi. Je ne prends le AirPods Max qu'en avion ou dans le train sur de longs trajets. Ce que j'aime dans les produits Apple en déplacement, c'est qu'ils sont très complets, très puissants et pour moi l'iPad Pro remplace largement un PC portable pour la plupart des utilisations. Il n'y a vraiment qu'en montage ou pour des choses vraiment lourdes que l'iPad Pro ne peut pas remplacer une machine de type mac ou pc et puis euh, l'iphone euh, les écouteurs tout ça ça se complète parfaitement bien l'écosystème est bien rodé et en fait je retrouve tous les atouts de mon setup du bureau dans des machines conçues pour la mobilité ça c'est un vrai petit régal Bon alors c'est bien beau tout ça, mais comme disait mon grand-père, le travail c'est la santé. Si c'est ça, on n'a qu'à donner aux malades. Bon, plus sérieusement, si mon expérience s'est beaucoup centrée sur le travail, j'ai aussi utilisé les produits Apple pour mes loisirs et pour le divertissement. Grand cinéphile, je suis abonné à tous les services de SVOD pratiquement, Netflix, Prime Video, OCS, MyCanal, Apple TV ⁇ enfin bref, je les ai tous. Et pour accéder à tous ces services, j'utilise l'Apple TV 4K. Et clairement, il y a une vie avant et une vie après l'expérience Apple TV. Oubliez les interfaces des constructeurs de télé, oubliez les box Android, à l'exception peut-être de la Nvidia Shield 4K qui est comme ça. L'Apple TV 4K, elle, elle offre une expérience incomparable. D'abord par son interface simple et particulièrement intuitive et ensuite par l'intégration des services. On peut par exemple demander à Siri de lancer le dernier épisode de La Cassa des Papels au hasard. La box lance automatiquement Netflix et l'épisode où vous vous étiez arrêté. Alors oui, ok, ça se fait aussi sur certaines box Android. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la rapidité et la fluidité dans l'Apple TV 4K. La navigation, justement, est extrêmement fluide, sans ralentissement, sans lag, un vrai plaisir au quotidien. La nouvelle télécommande participe grandement à la qualité d'expérience, même si la surface tactile m'a parfois un petit peu fait craquer, hein, je dois bien l'avouer. L'Apple TV 4K, c'est aussi un accès direct à Apple Fitness Plus pour suivre ses cours de sport à la maison. Et le boîtier télé, c'est aussi un portail vers Apple Arcade, le service de jeux vidéo d'Apple. Alors, ok, euh, les puristes vont me dire, oui, bon, Apple Arcade, c'est pas une console, machin, le catalogue, et eh bien en fait, le catalogue, il y a vraiment des petites pépites qui n'ont rien à envier à ce que l'on peut trouver sur console ou même sur PC. Et pour ne rien gâcher, on peut commencer à jouer sur l'Apple TV, reprendre sa partie sur l'iPhone, continuer sur l'iPad finir sur le MacBook Pro. Enfin bref, tout l'écosystème prend en charge Apple Arcade. Et voilà pour le retour d'expérience. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette expérience Je vais être très honnête, je ne fais pas partie de ces consommateurs attachés à une marque. Je ne vous pas non plus un culte à telle ou telle entreprise, tout ça... On a rien à péter. En revanche, je sais reconnaître lorsqu'un produit est excellent, lorsqu'il me facilite la vie et qu'il me permet d'être plus productif. Et je dois bien admettre, à ce petit jeu, Apple propose aujourd'hui d'excellents produits dans l'ensemble de son catalogue. Les produits Apple peuvent s'inviter chez vous, au bureau, pour les loisirs, dans vos activités sportives. Ils se montrent aussi toujours efficaces et simples à utiliser dans tous les contextes, y compris en déplacement. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Je parle notamment aux joueurs qui, par exemple, n'y trouveront pas leur compte. Les éditeurs de jeux vidéo ne développent pas leurs jeux pour les machines d'Apple. On doit donc se contenter d'Apple Arcade, de quelques licences disponibles sur Mac, de plus en plus, ou passer par la case Cloud Gaming. J'ai justement goûté récemment au service Xcloud de Microsoft qui permet de jouer au jeu de sa Xbox depuis un iPhone, un iPad ou un Mac. Et je dois bien avouer que je suis conquis et qu'avec une bonne connexion Internet, ça c'est indispensable. Et dans le futur, grâce à la 5G, eh bien, on peut avoir la sensation de jouer à la Xbox sur un produit Apple, un iPad et même un iPhone. Alors oui, s'équiper entièrement en produit Apple permet de jouir d'une expérience optimale dans tous les domaines, notamment grâce à cet écosystème extrêmement riche, mais j'ai pu tenter cette aventure grâce à un matériel prêté par la marque. Et si j'avais dû les payer, la facture très salée m'aurait sans doute refroidi, et ce même si je reste un grand passionné de nouvelles technologies. Si j'avais un choix plus raisonnable à faire, je m'équiperais du MacBook Pro 14 pouces, d'un iPad mini, de l'Apple Watch SE, d'un iPhone 13 Pro, des AirPods Pro, d'un seul HomePod mini et de l'Apple TV 4K. Et puis, eh ben, j'irai quand même vendre à un... rien. Voilà, cette vidéo expérience, la première de la chaîne Presse Citron est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer, ou les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on travaille, les expériences que vous souhaiteriez qu'on tente pour les prochaines vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.